Chers traders et investisseurs, jeudi 23 janvier, bonjour. Alors rien de neuf depuis hier, les clôtures américaines étaient faiblardes hier soir et asiatiques très mauvaises en particulier pour les indices chinois cette nuit mais ce matin il y a peu de changements sur les marchés européens il y a une légère consolidation puis remontée donc les marchés sont, varient très peu quelques dixièmes de pourcent, Il n'y a donc pour le moment rien de spécial à dire, rien de nouveau par rapport à hier. Nous attendons la BCE à 13h45, puis la conférence de presse à, 15h, à 14h30, mais il ne se passera vraisemblablement pas grand chose suite à ces deux événements. Et pour faire simple, on pourrait dire que la phrase qui prime est business as usual. Espérons que nous aurons un après-midi plus animé. N'oubliez pas que les entreprises américaines continuent à publier leurs résultats tous les jours, ce qui peut un petit peu influer les marchés. Donc dans ce contexte, j'allais dire couvert ou brouillasseux, pas très facile, avec une très faible volatilité, ce que les day traders n'aiment pas. Nous avons quand même réussi un strike ce matin. Nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois accompagnés de deux médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée. Et à demain. À noter qu'il n'y aura peut-être pas d'enregistrement demain à cause de la conférence à venir. Très bonne journée.